Je me mets bien, hein. désolé, je m'installe un peu. Attends, attends. Euh. On te fait un petit coin. Coucou Trop Troki Et il faut quand même que je te dise un truc d'abord. T'as des amis formidables. En tout cas là maintenant, t'as vraiment des amis formidables. T'as des gens qui sont là pour toi. Et tu peux, tu peux vraiment en être sûr qu'ils vont pas disparaître. Aussi peut-être, mais pas tout de suite. Ils ne pas, ils vont pas te laisser comme Lucie ici présente qui ne te lâche pas qui est ici <rire> coucou Lucie tu peux ressortir c'est un peu ça <rire> ah <rire> donc voilà c'était Lucie tu peux l'envoyer un message hein. je pense que ça lui fera plaisir ça lui rappellera des bons souvenirs <rire> et donc je trouve qu'aujourd'hui, c'est une, une bonne journée pour que je te fasse ce message. T'es quelqu'un de formidable. T'es quelqu'un qui est là pour les gens, qui, qui sait faire rire les gens. Quelqu'un qui est magnifique, t'es une personne magnifique. Et je te dis ça, pourquoi Parce que peut-être que t'as envie que quelqu'un te le dise. Tu sais, sincèrement, on va, je vais, on va continuer à grandir ensemble, tu vois. Mais toi qui vois cette vidéo, quand tu verras cette vidéo, moi je ne serai plus là. Parce que moi je suis la Myriam, des temps du... Du lycée Toi tu seras la Miram adulte Peut-être la Miram avec des enfants Et si jamais t'as un enfant, tu, si c'est un garçon, tu l'appelles Isaiah T'es obligé, parce que je suis désolée, c'est le prénom que je veux depuis exactement 4 ans. C'est pas au bout de 5 ans, 10 ans, que tu l'oublies. Tu le gardes Isaiah, après Camélia, euh, Layana, L-A-Y-A-N-A, -A -A, Layana, et tu la surnommeras Lana. Ensuite, on devra aussi avoir Joshua. Après, Joshua, t'es pas trop obligé. Mais j'aime bien ce prénom. Et tu l'appelleras Josh. Après, il y a aussi Caleb. Caleb avec un K ou avec un C. Mais j'aime plus avec un K. Ça fait... Euh, voilà, quoi. Et je pense, c'est tout. Ah, Kiara aussi. Ou Kiara, comme tu veux. J'espère seulement, que sincèrement, tu... que notre vie, en ce moment, n'est pas merdique, tu vois ou pas. Qu est... Qu que tout se passe bien. Même si c'est normal que dans la vie, il il arrive des malheurs ça hein. c'est normal mais sache que tout ce qui arrive c'est ça pour, pour nous endurcir dans la vie qu'on comprenne qu'en fait c'est pas tout est éphémère parce que non ça a une valeur mais que tout peut s'arrêter au jour du jour au lendemain et qu'il faut pas se mettre oh punaise Tu je... sais très bien à qui, à qui je pense quand je dis ça et sincèrement j'espère <rire> j'espère vraiment que j'espère vraiment qu'il est encore avec nous parce qu'il se fait vieux Mais je veux sûrement que tu saches saches sûrement qu'il faut qu'il faut que tu arrives à... à continuer à... même s'il est plus là et si jamais il est là bah tu pleures pas hein, même si voilà quoi mais bon on passe à quelque chose de joyeux j'espère qu'à ce moment quand tu verras cette vidéo tu seras à Londres T'as intérêt à être à Londres ou en Angleterre, si t'es encore en France, qu'est-ce que tu fous ici Même s'il y a un mec qui te retient ici, vraiment j'espère quand même qu'il y a un mec qui te retient en France, tu pars Et si jamais c'est en Angleterre et qu'il y a un mec qui te retient, tu restes S'il n'y a pas de mec, tu restes quand même Je m'en fous, je veux... Vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, j'espère que ça n'aura pas changé, je veux vivre en Angleterre Tu vois J'ai 18 ans, et ça, fait je me suis pas autant amusée que j'aurais voulu m'amuser le long de mes 18 années. Donc toi, personne qui regarde cette vidéo Si tu regardes cette vidéo à 23 ans Ce soir, tu sors Tu vas en boîte, je m'en bats les couilles Si tu travailles, si tu fais ça T'appelles, tu vas en boîte Tu vas avec tes potes et tu vas en boîte Et tu vas serrer des mecs Moi bon, si t'as un petit copain, tu sers pas des mecs Mais si t'as pas de petit copain, tu sers des mecs Ok Allez, je fais un gros bisou Et peut-être on se verra un autre jour Non je déconne, je pense pas mais bon